Allez, on y va pour cet exercice, donc type DS, sur le chapitre vecteur, droite et plan de l'espace. Donc, comme d'habitude, je t'ai remis l'énoncé ici. On considère les trois points, donc A, B et C, donc trois coordonnées parce qu'on est dans l'espace, et la droite D de représentation paramétrique, celle qu'on te donne ici. Alors, te laisse pas euh, perturber par les, la lettre K. Toi, as peut-être l'habitude d'avoir des T, des T' ou quoi, peu importe, hein, d'accord, ça revient exactement au même. C'est un paramètre. Ok? Allez. On y va. Juste avant, donc si tu regardes cette vidéo sur YouTube, n'oublie pas de t'abonner, partager, etc. Enfin, tu connais le, tu connais le système. Merci beaucoup d'avance. Et c'est parti. Alors, vérifier que le point C appartient à la droite D. Alors, comment on vérifie qu'un point appartient à une droite dans l'espace Alors, il y a bien sûr plusieurs techniques. Moi, je te propose celle que je considère la plus, la plus optimale. Donc, en fait, tu vas prendre la première coordonnée du point C, donc l'abscisse, la coordonnée sur X tu vas la mettre ici, dans la représentation paramétrique de D, donc première ligne, donc tu remplaces le X que tu as ici par le X de C. Ok Tu vas avoir une première petite équation avec, comme inconnu, K. Donc Tu vas trouver la valeur de K qui correspond à la coordonnée sur X du point C. Okay. Avec cette valeur de K, ben, tu vas calculer le Y et le Z tels que tu peux les calculer dans la représentation paramétrique de D, donc 2K et 2-K. Okay. Ensuite tu vas vérifier que le y et le z que tu as trouvé ici, ben, ils correspondent bien au y et au z du point C. Donc a priori on te dit vérifier, donc ça devrait, ça devrait fonctionner. On y va. Hop, allez. Ok. Alors comme je te disais, xc égale 1 k, d'accord La coordonnée sur x du point c égale donc, le x de la représentation paramétrique de la droite D. Alors moi je mets pas xc égale 1 k parce que je trouve que c'est un peu. ça sert à rien en fait, ça fait perdre du temps. Donc, là je te donne une rédaction qui est optimisée de mon point de vue, c'est-à-dire qu'elle est... elle te fait gagner, donc elle te permet d'avoir tous les points et en même temps elle te fait gagner du temps. Okay donc x si tu mets 1 égale 1 k, en fait le, le correcteur comprend bien ce que tu fais. Bon, tu vois, tu tombes sur une, une équation en fait, d'inconnu K. Donc K c'est comme X en fait. Donc, tu as ton inconnu à droite, donc je te conseille de réécrire ça dans ta tête ou au brouillon, de façon à avoir l'inconnu à gauche, plutôt, parce que tu es plutôt habitué à ça. Et euh, du coup, tu vois, tu te retrouves avec 1 moins K égale 1. Je fais passer ce 1 de l'autre côté. Donc, 1 moins 1. Et ça te donne moins K égale. 0, 1 moins 1, 0, moins k égale 0, du coup k égale 0. Alors tout ce que j'ai écrit là, ben, tu peux l'écrire au brouillon, ne le, le mets pas sur ta copie, tu peux le mettre sur ta copie, mais ça fait un peu. Bon, en terminale, quoi, tu peux passer, tu peux passer directement de là à là, quoi. K égale 0. Alors au passage, tu vois que je ne mets pas le signe équivalent, moi, Équivalence en, en terminale, parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne le manipulent pas bien, donc je préfère laisser de côté. C'est pas la peine de le mettre si c'est pour le, le, le manipuler de façon un petit peu bancale. Voilà, t as peut-être un prof qui le, qui le met, tu l'utilises peut-être, donc si tu as l'habitude et que tu le maîtrises, n'hésite pas à le mettre, d'accord euh, Bon, avec la valeur de k qu'on a trouvée ici, 0, ben, on va calculer 2k et 2-k, donc le y et le z de euh, la droite d. Donc 2k, du coup, ça va faire 2 fois 0, on va faire 0, ok 2-k, ça va faire 2-0, donc 2. Bon. Et en fait, les valeurs qu'on trouve là, donc 0 et 2, ben c'est bien le y et le z du point c. Okay donc on peut conclure que le point c, de coordonnées 1, 0, 2, là tu peux rappeler ces coordonnées au point c pour expliquer un petit peu pourquoi tu as mis 1 ici, euh, pourquoi le fait de trouver 0 et 2 et 2 ici, c'est correct. Du coup. Bon, le correcteur, bien sûr, comprend si tu mets juste c appartient à, à d, mais quand même rappeler les coordonnées de c, euh, c'est pas mal ici. Après, tu, je te conseille d'écrire ça en notation mathématique, tu vois, n'écris pas donc... Le point C de coordonnées, machin, appartient à leur... Ça fait une phrase de. Bon, ça fait une, fra... une belle phrase en français, mais en fait, ça te fait perdre du temps dans, un... dans une évaluation, un DS, peu importe. Et le... autant le signe équivalent, il est mal utilisé, est souvent mal utilisé par les élèves, autant le signe appartient. Bon, ça va, celui-là tu le connais depuis longtemps, donc là tu peux l'utiliser sans problème, en tout cas je te conseille. Alors tu peux te dire, là c'est un peu je te, je te propose une rédaction optimale, entre guillemets, mais euh, j'écris euh, 2 fois 2k, 2 fois 2 moins k, c'est pas très optimal tout ça. En fait, pourquoi je fais ça C'est parce que dans les calculs qui sont un petit peu plus longs, donc, par exemple si tu avais 2k égale bon, une première ligne, une deuxième ligne, troisième ligne, etc. etc. de calcul, bah, parfois quand tu as un calcul un peu long comme ça... Je te conseille toujours de faire tes calculs en, en colonne, pas en ligne. C'est plus facile à corriger. Et puis, tu as moins de chances de te tromper. Donc, tu peux avoir plein de lignes comme ça de calcul. Et à un moment donné, tu te dis, euh, tu sais plus ce que tu fais en fait. Qu'est-ce que je suis en train de calculer Et Donc, à la dernière ligne, tu remets ce que tu es en train de calculer. Tu vois, 2K égale. Bon, là, en fait, le calcul est très facile. Donc, du coup, tu as juste la première ligne. Et la dernière, donc, tu as l'impression que ça ne sert à rien. Ici, tu vois, 2K, 2K, 2-K, 2-K. En fait, dans les calculs un peu longs, ça, ça a son utilité, tu verras peut-être dans d'autres vidéos où il y a des calculs un peu plus longs, tu comprendras un petit peu mieux ce que je veux dire. Bon, alors, la, oui, le petit thème, ou le grand thème plutôt, comme d'habitude, ça veut dire qu'il y a une méthode, une vidéo méthode hein, spécifique associée à ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire où je détaille euh, vraiment cette, euh, cette, cette, cette question-là, en fait, euh, montrer qu'un point appartient à une droite dans l'espace, donc si tu veux la regarder, euh, n'hésite pas. Bon, alors question 2, en fait la question 2 ça va être rapide parce que c'est la, la même pour un autre point. Quoi. Donc vérifier que le point D, donc des coordonnées différentes bien sûr, appartient aussi à la droite D. Alors les coordonnées je les ai un peu modifiées par rapport à l'énoncé de départ parce que l'énoncé de départ ça, ça donnait quelque chose de pas, pas top. Donc là on va prendre 2-2-3. Euh, Et on va faire exactement la même chose. Hein. Donc là je, je redétaille pas... Ce que je t'ai dit tout à l'heure, je vais juste l'expliquer là. Donc on prend la coordonnée sur x du point D, donc 2, et pareil, on va remplacer dans la représentation paramétrique de la droite D, donc on tombe sur 2 égale 1-k. moins Donc pareil, petite équation d'inconnu K, tu la réécris dans l'autre sens. 1-k moins égale 2, tu fais passer ton 1 de l'autre côté. Hop là, je tremble. Donc 2-1, moins ça te donne moins K égale moins 1, euh, moins k égale 1 pardon, ah, ça va pas là. Et donc k égale moins 1. ok bon, encore une fois, cette partie-là, tu peux la faire au brouillon et passer de là à là sans, sans problème. Euh, bon, et même technique que tout à l'heure, donc la nouvelle valeur de k, donc associée à la nouvelle valeur de x, c'est xd cette fois, ben, tu vas l'injecter dans le y et le z comme tout à l'heure, donc 2k deux, deux ça va faire 2 fois moins 1, donc moins 2. Et 2 moins k, c'est 2 moins moins 1, donc là, bon, en terminale, donc je, je pense que ça va, ça, ça fait 2 plus 1, ok, attention, tu penses bien à mettre les, ces parenthèses-là, super importantes, encore, celle-là et celle-là, donc 2 plus 1, trouve 2 moins k égale 3, ok, donc en prenant la coordonnée sur x du point D, donc 2, tu trouves une valeur de k, et ensuite tu trouves le y de D et le Z de D, d'accord 2, moins 2, 3, d'accord Donc le point de coordonnée 2, moins 2, 3, donc le point D, appartient forcément à la droite D, petit D. Donc tu vois, à chaque fois, au passage, je souligne, donc ça c'est une bonne habitude que tu peux prendre, souligner tes réponses, d'accord On te demandait de vérifier que le point C appartenait à D, et pareil pour le point D, bah, tu soulignes, du coup, c'est ce qu'on te demandait, ou c'est ce que le correcteur attend. Ok Allez donc question 3. Bon, les deux premières questions, pas très difficiles, on va dire, mais importantes. Mais par contre, la question 3, un petit peu, un petit peu plus costaud. Donc on va, on va détailler ça tranquillement. Donc démontrer qu'il existe deux réels A et B, tels que AD égale AAB plus BAC. Ok. Hop. Allez, go! Donc, pareil, il y, un, il y a un M, tu vois, ici, donc il y a une méthode, qui, une vidéo méthode qui détaille ça en, en plus précisément. Euh, donc, déjà, on te demande de montrer, hop, je recentre un peu, Donc de montrer, euh, de vérifier qu'il existe A et B, tel que cette, cette égalité-là, d'accord? Donc, quand on te demande de le montrer, ben en fait, tu ne le sais pas dès le départ, d'accord? Donc, tu ne peux pas dire que cette, cette égalité-là est vraie dès le départ. Tu ne peux pas dire AD égale. A à b, comme si c'était déjà démontré. Donc je dis supposons, tu fais une hypothèse, ok Supposons qu'il existe a et b tels que cette égalité. Voilà. Après tu vas regarder ce que ça implique. tu supposes que ça c'est vrai, et ensuite tu vas aller jusqu'au bout et tu vas voir si tu tombes sur une contradiction. ou non. Si tu tombes sur une contradiction, ça veut dire que n'y a pas, on ne peut pas trouver a et b tels que cette égalité-là. Par contre, s'il n'y a aucune contradiction, ça veut dire que c'est bon, ok alors, donc, alors, ça veut dire ce que tu as supposé ici implique que... Et on y va. Alors, on va avoir besoin de calculer les coordonnées des vecteurs AD, AB, AC. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de souci, tu dois savoir le faire, mais je vais quand même le détailler au moins pour le vecteur AD. Alors, toujours le point d'arrivée moins le point de départ. On hein, ne fait pas le contraire. Donc ici, on va faire D moins A. Bon, ben, ici, ça va être pareil. Donc B moins A, C moins A. Et je te conseille d'écrire ça, donc déjà de prendre de la place, Pas, euh, tu vois il y a beaucoup d'élèves qui font, euh, donc, euh, qui vont faire euh, par exemple 2-0, hop, hop, tu vois ils vont faire ta, euh, tout écraser, quoi. on appelle ça des pattes de mouche, donc euh, ça évite, parce que déjà à corriger c'est pas super, puis toi dans la rédaction ça, ça peut ça t'entraîner peut te, des, des, des erreurs, des erreurs des tour de rive, voilà. Donc prends trois lignes pour écrire un vecteur, tu te fais ça tranquillement en colonne là, et donc, comme je te dis, tu écris ça en colonne. Tu prends le point D, tu prends ses coordonnées, tu les recopies en colonne. 2, moins 2, moins 3. 2, moins 2, 3, pardon. Tu prends le point A, tu recopies ses coordonnées. 0, 1, 0. OK. Donc, toutes ces coordonnées elles sont dans l'énoncé. Hein. Tout ça, c'est donné. Et en, entre les deux, tu mets des moins. Moins, moins, moins. OK. Ne fais pas xd-xa, yd. Donc ça, c'est ce qu'on voit souvent, ce que tu fais sûrement. Mais ça te fait prendre une coordonnée... Aller chercher une autre dans l'énoncé. Donc, tu... en fait, ton regard change d'endroit. Tu vas chercher dans l'énoncé, tu reviens, tu vas chercher, tu reviens, tu vas chercher, tu reviens, etc. etc. Et en fait, souvent, ça te fait faire des erreurs, des tourderies, quoi, de signes, d'inversement de... des points, quoi que ce soit. Donc, prends un point, tu le recopies, en entier, A, pareil, en entier, et tu mets des moins. Tu fais pareil pour les vecteurs AB et AC, Là et là. Donc, au passage, tu vois que le point, A, le point A revient à chaque fois. 0, 1, 0. Bon. Alors, les coordonnées des vecteurs AD, AB, AC, tu peux les calculer à part. Tu vois, moi je les calcule les calc dans le calcul, enfin dans l'égalité, là, directement. Toi, tu peux les calculer à part, revenir dans le calcul. Moi, je trouve que c'est plus efficace comme ça, donc je te, je te propose de le faire comme ça. Ensuite, donc, toujours relation vectorielle, relation entre des vecteurs. Et là, tu calcules juste, on hein, regarde, 2-0, 2, moins 2, moins 1, moins 3, 3, moins 0, 3... Etc, etc. tu peux vérifier, donc 1-0, 1, 0-1, 1, 2-0, -1 -1, 2. Alors, les coordonnées de ces vecteurs-là, on va s'en servir après, tu vois, dans une autre question, pas dans celle-là. Donc là, on a une relation vectorielle, comme je te disais, entre des vecteurs. Maintenant, on va passer d'une relation vectorielle à un système. Tu vois, quand tu as des parenthèses, comme ça, ça veut dire que tu as des vecteurs, et quand tu as une accolade comme ça, ça veut dire que tu as un système. Ça veut dire que tu as simultanément ces trois égalités. Okay bon, alors je te le mets ici, quand même. Donc Ici, tu as une relation vectorielle, et ici, tu as un système. Bon, comment on fait pour passer d'une de, de, de, de relation vectorielle à un système bah En fait, c'est pas compliqué, regarde. Donc, tu prends ligne par ligne. Donc, tu prends cette ligne-là. ça va être ta première ligne, donc sur X. La deuxième sur Y, ça va être celle-là. Et la troisième sur Z. Tu vois, trois coordonnées, trois lignes. Et alors, attention, le A et le B que tu as ici, on a l'impression qu'ils ne sont que sur la deuxième ligne, là, sur le, la ligne Y. En fait, ils sont partout, hein. le A et le B, ils, ils multiplient donc, toutes les coordonnées des vecteurs. Donc, hop a ici, a là, et c'est des multiplications, a fois, a fois, a fois, pareil pour b. Bon, le plus, bien sûr, il revient partout aussi, et le égal partout aussi. Voilà, donc ça te fait trois équations, tu vois ces trois équations, tu vas les retrouver ici. Donc celle sur x, celle sur y, et celle sur z. Alors, on peut détailler un petit peu pourquoi, par exemple, on trouve 2 égale b. Si tu n'as pas l'habitude, tu peux te faire une étape en plus ou une étape au brouillon. Euh, avec les systèmes, comme ça on fait maximum d'étapes au, au brouillon, parce que sinon ça prend de la place sur la, sur la feuille. On regarde, donc 2 égale a fois 0 plus b fois 1. Alors a fois 0, ça fait 0. Et B fois 1, ça fait b. Donc en fait on trouve. 2 égale 0 plus b, donc 2 égale b, ce que j'ai marqué là. Quand tu auras l'habitude, tu pourras passer de là à là sans, sans problème. Si tu n'as pas l'habitude, entraîne-toi, tu fais ça, tu fais le détail au brouillon, et tu écris ce, ce système-là sur ta copie. Alors on va détailler un peu la quand même. Moins 3 égale a fois moins 1, plus b fois moins 1. Ensuite, 3 égale a fois moins 1, plus b fois 2, bon, là tu as moins a, là tu as moins b, hop, moins a, et 2b, donc là tu comprends un peu mieux ce que j'ai écrit là, tu vois, moins 3 égale moins 1, moins b, Alors, en fait, c'est ce qu'on trouve là, tu vois, moins 3 égale moins A moins B. Bon, 3 égale moins A plus 2B, 3 égale moins A plus 2B, ok Alors, n'oublie pas la collade ici, ça veut dire que tu as les 3, 3 lignes simultanément, et là, on va résoudre ce système. Donc L'objectif, c'est de trouver les valeurs de A et de B, et ne pas oublier de vérifier, donc là, il y a trois lignes, a donc il y a 2 inconnues pour trois équations, ça veut dire qu'il y a une équation qu'on appelle de vérification, puisqu'il va falloir vérifier, même si les deux premières équations euh, nous permettent de trouver A et B. Je vais te détailler ça après. Donc, on commence toujours par la ligne la plus facile. Okay déjà, tu les numérotes, tes lignes, 1, 2, 3. Tu commences par la plus facile. Là, la plus facile, c'est évident parce que c'est celle dans laquelle tu as déjà trouvé une des inconnues. Tu vois, 2 égale B ou B égale 2, c'est pareil. Donc là, tu dis, j'isole la ligne 1, c'est-à-dire je ne m'occupe plus du système dans son ensemble, j'isole 1 et tu peux réécrire ça dans l'autre sens, tu vois l'inconnu à gauche, b égale 2. Donc déjà tu as trouvé B. Ensuite tu prends la, deux, la ligne, la, la deuxième plus facile, après la première. Pour moi c'est la deuxième, parce que euh, enfin, c'est la deuxième ou la troisième d'ailleurs, mais là tu vois, tu as des a et des b avec des coefficients 1 devant. Enfin, c'est moins 1. Moi j'ai tendance à, à dire que les lignes. Oui, as des coefficients différents de 1 sont plus difficiles, entre guillemets, que celles où tu as des coefficients hein, égaux à 1. Bon, après, c là, c'est quasiment pareil, la ligne 2 et la ligne 3. Donc, tu prends celle que tu veux. Moi, je vais prendre la 2. Donc, j'isole la ligne 2. Donc, 2, 2 points. Donc, moins 3 égale moins 1, moins 2. Alors, pourquoi moins 2 Parce qu'on a trouvé B égale 2. Tu vois, en fait, on prend le B qu'on a trouvé ici et on le remplace là-dedans, tu vois B égale 2, on va remplacer B par 2. Donc on trouve moins 3 égale moins A moins 2. C'est ce qu'on a là, tu vois. Donc ça te donne une équation finalement à une inconnue, d'inconnue, ben d'inconnue A. Donc comme d'habitude, tu te mets ton inconnu à gauche, donc moins A moins 2 égale moins 3, et là tu résous, donc toujours pareil, ce genre de petites équations, tu peux les résoudre au brouillon et mettre le... Juste le résultat sur ta copie. Donc tu fais passer le 2 de l'autre côté, ça te fait plus 2. Donc tu trouves moins A égale moins 1. Moins A égale moins 1, du coup A égale 1. Okay. Bon, donc là tu as trouvé les valeurs de A et B, ok, 1 et 2. Donc tu pourrais te dire, bah, comme j'ai trouvé des valeurs de A et de B, bah, c'est bon en fait. C'est voilà, fini, le, le système fonctionne, il n'y a pas de souci. En fait, dans ton système, il y a trois lignes, comme je te disais tout à l'heure. Donc la troisième ligne, là, il va falloir la vérifier. Il faut que les valeurs de A et de B que tu as trouvées, elles vérifient la troisième ligne. Okay si toi, tu as préféré commencer par la troisième, ben, il va falloir vérifier la deuxième. Okay alors tu dis alors dans 3, ça veut dire alors je prends les valeurs que j'ai trouvées là, 1 et 2, je les injecte dans 3 et je regarde si ça fonctionne. Alors les injecter dans 3, ça veut dire que tu, les, tu remplaces A et B ici par leurs valeurs. Tu vois, tu prends A, tu le remplaces par 1 et B, tu le remplaces par 2. Donc ça te donne ça, tu vois, moins 1 égale 2 fois 2. Moins 1 plus 4, ben ça fait 3, tu vois, donc c'est ce que tu es censé trouver, 3. Donc ça veut dire qu'avec les valeurs de A et de B que tu as là, ben, tu as bien vérifié la troisième ligne du système, et on dit dans ce cas-là que le système est compatible. Voilà. Donc ça veut dire qu'il contient aucune contradiction, c'est si sûr. Voilà. Bon, alors si le système est compatible, ben, ça veut dire que ce qu'on a supposé au départ... C'était vrai, tu vois. Si on avait trouvé une contradiction, par exemple, moins 1 plus 2 fois 2 égale autre chose que 3, tu vois ici, ou des valeurs de A et de B ben, qui, qui fonctionnent pas, quoi qui ne donnent pas, voilà, peu importe. En tout cas, que la troisième ligne ne fonctionne pas, on aurait dit, donc le système contient une contradiction, et donc ça n'aurait pas marché. Tu vois. Donc là, par contre, on peut conclure qu'il existe bien deux réels A et B tels que. Donc AD égale AB plus BAC. Et toi, au passage, comme tu as trouvé les valeurs de A et de B qui, qui, qui fonctionnent, tu dis plus précisément AD égale AB plus 2AC. tu vois, c'est AAB, A vaut 1. Donc le A, tu le retrouves ici. A. Donc ça c'est A. Et 2, c'est B. Alors, faut pas le signe avec. Voilà. Bon. Elle est un petit peu plus costaud, celle-là. Un peu plus costaud. Alors tu vois, la dernière n'est pas très difficile. On va utiliser ce qu'on a trouvé là. Question 4. En déduire que la droite D est incluse dans le plan ABC. Alors, incluse, ça veut dire qu'elle fait partie du plan ABC. Tu, tu peux considérer que ça veut dire appartient. On n'utilise pas le mot appartient pour une droite. On ne dit pas. Mais une droite appartient à un plan. On dit une droite est incluse dans un plan. Allez, on y va. Alors, bon, ils ont fait exprès de te faire faire la, la question 3 d'abord, parce que tu vas avoir besoin de ça. Donc, on va reprendre cette relation-là. Donc, même si tu l'as juste au-dessus, la relation, en fait, quand tu prends une relation d'une autre question, même si elle est juste à côté, je te conseille de, de, de préciser d'où tu la tires, quoi. Donc, d'après la question 3, tu remets la relation, donc AD égale AB plus 2AC. Et en fait, alors là... Il faut que tu saches que quand tu as une combinaison linéaire, on appelle ça, c'est-à-dire un vecteur en fonction de deux autres, euh, quand tu peux exprimer un vecteur en fonction de deux autres, ça veut dire que les trois vecteurs là sont coplanaires, ça veut dire qu'ils font partie du même plan. Okay C'est un truc à savoir. Bon, donc on va conclure que AD, AB et AC sont coplanaires. Alors pourquoi j'ai mis ça entre les deux Parce qu'en fait, avant de pouvoir conclure que ces trois vecteurs sont coplanaires, il faut faire une petite vérification qu'on ne t'a pas fait faire dans les questions précédentes, en fait, qui est un petit peu évidente, mais si tu ne la mets pas, euh, tu peux perdre un petit peu de points, donc Moi, je te conseille de la mettre là. En fait, pour, euh, pour bien avoir ces trois vecteurs coplanaires, il faut vérifier que les vecteurs que tu as là et là, donc les deux vecteurs qui te permettent d'exprimer le troisième, euh, ne sont pas collinéaires. En collinaires, entre guillemets, ça veut dire parallèles pour des vecteurs. Donc, Comment on fait pour vérifier que des deux vecteurs ne sont pas collinaires ou sont collinaires En fait, on regarde si on a ça. Donc AB égale KAC. Tu vois donc là, a priori, ça ne devrait pas être le cas, sinon, te pas, sinon on ne te poserait pas la question. Euh, donc comment on fait pour regarder si deux vecteurs sont, sont collinaires En fait, on fait le rapport de leurs coordonnées. Tu vois, en fait, ici. K, ça va être égal à AB sur AC. Tu vois, comme dans une équation, tu fais passer AC dessous et tu divises. Alors ça, vraiment, ne l'écris pas sur une copie, hein. je te mets des guillemets là. Voilà, on ne divise pas par un vecteur, d'accord C'est juste pour te montrer pourquoi on fait le ratio, des, le rapport des coordonnées, d'accord On va faire X sur X, Y sur Y et Z sur Z, d'accord Donc, les... le rapport des coordonnées 2 à 2, tu vois. Donc, Là, j'ai rappelé les, les coordonnées des vecteurs qui nous intéressent, tu vois, AB et AC, Alors parce qu'elles étaient un petit peu éparpillées plus haut. Alors, comme je te disais tout à l'heure, eh on les a trouvées en faisant ce calcul-là, ces, ces coordonnées. Tu vois, le vecteur AB, il est ici, et le vecteur AC, il est là, en colonne, tu vois. Donc 0, moins 1, moins 1, 1, moins 1, 2, ok Donc là, je les ai écrites en ligne, tu vois, dans les calculs, tu peux écrire les coordonnées des vecteurs en colonne parce que bon, prendre la place, c'est comme ça dans les calculs, mais quand tu ne veux pas perdre de la place, je te conseille de prendre de la place en général, mais des fois, il ne faut pas abuser, donc n'hésite pas à écrire tes vecteurs en ligne, d'accord, quand tu fais des phrases, c'est tout à fait euh, toléré, ça. il hein n'y a pas de souci. Donc tu rappelles les coordonnées de tes vecteurs, et ensuite tu fais le rapport de leurs coordonnées. Donc quand tu as un qui commence qui a une coordonnée égale à 0, je te conseille de le mettre au numérateur, donc en haut, et donc, tu gardes toujours le même sens, tu ne fais pas euh, 0 sur 1, ensuite –1 sur –1 et pareil, tu ne croises pas les coordonnées parce que je vois ça souvent. Donc 0 sur 1, 0 sur 1, 0, et –1 sur –1, ici, ça fait 1. Okay. Donc déjà il y a un souci parce que si on avait deux vecteurs collinaires, on, on devrait trouver euh, trois fois la même chose, donc, déjà en faisant ces deux rapports, on ne trouve pas la même chose, 0 et 1, donc on peut s'arrêter là et dire que les vecteurs ne sont pas collinaires. Tu vois, je ne fais même pas la troisième là, sur Z, je ne fais même pas moins 1 sur 2. Donc c'est encore pire, tu vois, ça marche même pas. Ça fait ni 0 ni 1, ça fait, ça fait n'importe quoi, quoi. Si on avait deux vecteurs collinaires, on aurait trouvé trois fois la même chose. Tu vois bon, alors, pour te détailler un petit peu plus aussi pourquoi on fait ça, on passe je dessine le vecteur AB, et je dessine.. Donc un vecteur assez collinaire au premier, j'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais collinaire, voilà. Et euh, tu vois, le truc c'est que dans cette relation-là, si tu exprimes un troisième vecteur en fonction de ces deux vecteurs qui sont déjà collinaires, bah forcément tu vas trouver un vecteur qui est lui aussi, alors je le fais dans l'autre sens pour changer un peu, mais tu vas le trouver sur la même droite en fait, et pas dans le même plan. C'est pour ça qu'on doit vérifier que ces vecteurs-là, AB et AC, ne sont pas collinaires. S'ils sont collinaires, en fait, on obtient une droite. Ce n'est pas ce qu'on veut, on veut un plan. Donc nous, on veut, on veut se, se trouver dans cette configuration-là. En fait. A, B, AC. Donc là, on a deux vecteurs qui ne sont pas collinaires. Du coup, si tu définis un, un troisième vecteur, en fonction de ces deux premiers, ben, tu es sûr d'être dans le même plan. Tu vois ces deux vecteurs ABAC, AC définissent un plan, et si tu en définis un troisième vecteur, mais il sera dans le même plan. Alors là, tu vois, tu as AD égale AB plus 2AC. Alors, ça va faire AB plus 2AC, donc une fois, hop, deux fois. Donc le point D, il va être là. Et donc le vecteur AD, en fait, il est là. Ok Bon, c'est un peu schématique, mais voilà. Ok, bon. Donc, ces rapports de coordonnées, ça te permet de dire que A, B, A, C ne sont pas collinaires. Le fait d'avoir cette relation, et en plus d'avoir A, B, A, C non collinaires, ça te permet de dire que AD, D, A, B et A, c sont coplanaires. Alors, il y a beaucoup d'élèves qui passent de là à là directement. Ce n'est pas complètement faux, parce qu'en fait, en terminale, on peut considérer que tu vérifies quasiment de tête deux vecteurs ne sont pas collinaires mais sincèrement je te conseille quand même de, de, de le mettre ça prend pas pas beaucoup de temps et comme ça tu es sûr d'avoir tous les points donc tu dis AD AB AC sont coplanaires donc forcément les points qui composent ces vecteurs donc A, B, C et D sont aussi coplanaires d'accord si tu as trois vecteurs qui sont dans le même plan forcément tu le vois ici hein, aussi les quatre points là ils sont dans le même plan ok bon maintenant pourquoi on a fait tout ça en fait comment on peut conclure que finalement D'après ce qu'on vient de dire, la droite D est incluse dans ABC. Bah, tu le vois un petit peu sur le schéma que j'ai fait à côté. Alors regarde, dans les questions 1 et 2, pour l'instant on ne s'est pas servi finalement des questions 1 et 2, on ne sait pas trop pourquoi ils les ont posées, en fait c'est pour, pour maintenant. Donc tu vois les points C et D, on a montré qu'ils appartenaient à la droite D. Donc si ces points-là ils appartiennent à la droite D, comme il te faut deux points pour définir une droite, bah, finalement ça veut dire que la droite D, c'est la droite CD, tu vois. Donc, finalement, D, c'est... C'est pareil que la droite CD. OK Donc, tu, peux le, tu le verras bien sur ce schéma-là. Du coup, si tu prends le point C et le point D, et que tu traces la droite CD, hop, parce que je suis droit, ouais, on va dire que je suis droit, donc tu vois... Comme tu as ces quatre points-là, A, B, C et D, tu as montré qu'ils étaient coplanaires, ben forcément, tu vois, la droite CD, la droite D en fait, hein, elle appartient forcément à ce plan-là aussi. Tu vois, et ce plan-là, alors pour définir un plan, il te faut trois points. Tu vois, On ne va pas dire le plan ABCD, on va juste dire le plan ABC. Mais c'est le même que le plan ABD. Donc c'est le même que le plan DCB. Tu vois, il faut juste trois points pour définir un plan. Bon. Voilà, je pense que tu as compris. Alors, quand même, tu cites les questions 1 et 2 pour rappeler que tu as bien montré que C et d, euh, les points C et D appartenaient à la droite petit d. Du coup, là, on comprend ce que tu veux dire. Tu peux dire, si tu veux rajouter, donc, euh, d égale CD. Bon, tu peux le mettre entre les deux dernières lignes là. Moi je considère qu'en disant ça, on le voit bien, on le comprend bien. Donc tu peux conclure directement que D, dès... alors tu ne mets pas appartient ici, comme je te disais, c'est inclus, inclus. D est incluse dans euh, ABC. Voilà. Bon mais écoute, de toute façon, si tu as besoin de clarification, n'hésite pas à poser des questions euh, dans les commentaires ou sous la vidéo, etc. Voilà, bon une autre fois, je vais te demander de, avec le petit jingle, là, de t'abonner, partager, liker la vidéo si tu la regardes sur YouTube. Et puis, ben, j'espère que cette vidéo t'a plu, et je te dis à bientôt dans d'autres vidéos. Allez, ciao